avait abandonné sa souveraineté, le avait abandonné son rattachement à la France pour obtenir sa souveraineté parce que si vous voulez, il y a deux situations qui se sont posées et opposées à ce moment précis avant la question de l'indépendance. On peut souvent aussi avoir en image que notre indépendance, certes, a été négociée, mais elle n'a pas été négociée juste parce que la France nous a fixé les règles, même si c'est ça le principe. Dès 1958, avec euh, le référendum que le général de Gaulle avait déjà initié, et qui mettait en place la communauté franco-africaine, d'où est, est né d'ailleurs l'autre monnaie, euh, le CFA. Mais il faut comprendre que dans la position des hommes politiques de l'époque, dont notamment le président Lomba et le bloc démocratique gabonais, et donc le BDG, ainsi que ses affidés, il existait qui y avait une position beaucoup plus tranchée, qui était celle effectivement d'accepter le rattachement à la France. Qui, était, euh, qui devait être présidé évidemment par un premier ministre sous la tutelle du président de la République française. Et il a existé dans ce combat en interne au Gabon, et on ne le dit pas, des intellectuels, des élites politiques qui ont effectivement travaillé de concert à ce que le Gabon puisse obtenir son indépendance. Euh, parce que simplement c'est venu d'une volonté politique en tant que telle. et la volonté de l'opinion, la volonté de leaders politiques tels que euh, M. Jean-Jacques Boucavel, ou bien d'autres acteurs politiques de l'époque euh, qui étaient assez jeunes, comme Émile euh, Kassamapsi, qui ont effectivement permis à ce que notre pays ainsi que d'autres composantes aient pu euh, totalement euh, se dire qu'il fallait euh, décider aussi que cette indépendance nous soit effectivement euh, donnée par le principe aussi du fait que nous l'avons quand même arrachée par le biais de ces acteurs. Le Gabon est indépendant, c'est un pays souverain. On a acquis euh, notre autonomie euh, après, plus de, après plus de 120 ans de colonisation, donc de colonialisme. Nous l'avons acquis euh, par le fait que euh, le Gabon a versé du sang par le biais de ses enfants qui se sont battus aux côtés, bien entendu, des Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'un des célèbres personnages que vous connaissez et que l'opinion nationale et internationale connaît, c'est le capitaine Charles Torey qui est mort effectivement en France avec son bataillon en affrontant l'armée allemande. Le Gabon également est souverain parce que simplement, euh, les indépendances sont, le, sont un processus international, sont un processus qui est, qui est parti euh, de l'Afrique, en Asie et qui a été appuyé par les états unis et l'URSS à l'époque, donc l'Union des Républiques Sociales Soviétiques, et donc mais également par un mouvement en interne qui, de part le fait que le Gabon a pu apporter en tant que tel à, à la France euh, son appui, évidemment les élites, y compris même les, les, les indigènes comme on les appelait, avaient déjà pris conscience de l'intérêt d'avoir cette autonomie, cette indépendance-là. Même si, je le répète, on a peut-être dans l'opinion l'idée que l'indépendance ne nous a pas été donnée ipso facto. L'indépendance ne nous a pas été donnée automatiquement. L'indépendance a été le canevas d'un certain nombre de mécanismes qui ont permis à ces que, en interne, on avait des positionnements qui étaient tranchés. Certains voulaient rester rattachés à la France. D'autres ont souhaité, par des assemblées législatives et constituantes, dire ben, il était temps que le Gabon prenne son autonomie. Et à ce moment précis, en 60, le 17 août, lorsque le président Lamba signe l'acte de naissance, nous avons notre autonomie. Nous sommes souverains. Nous sommes des Nations Unies. Nous avons une voix à l'Assemblée Générale. Nous participons aux activités multilatérales dans le monde entier, sans pour autant que nous ne soyons véritablement le pion d'un certain nombre au sens le plus large possible, donc en tant que tel, même si le monde est une société internationale assez inter indépendante C'est vrai que la position du président Léonba était de, de se rattacher à la France, par le biais du référendum de 58 que le président, Léon, le président français de Gaulle avait mis, qui estimait que euh, les anciennes colonies d'appartenance française devaient se retrouver au sein de la communauté franco-africaine. Euh, mais le problème, c'est que euh, le, le président euh, Léon bas a fait face à une opposition en interne. Et il a aussi tenté d'écouter ce que l'opinion en interne, notamment ses adversaires, avait déjà aussi émis. À ce moment c'est vrai que lors des différents processus qui amènent le Gabon à l'affection, à l'indépendance, on, on constate que euh, le président Léon Bas, avec son bloc démocratique gabonais, le PDG, n'était pas majoritaire au sens de la capacité à occuper euh, l'espace politique, notamment au sein euh, de l'Assemblée législative de l'époque. Euh, c'est le parti de jean hilaire Obama qui était en opposition, mais par un processus assez particulier de l'époque il se retrouvera finalement à voir les manettes au sein de l'Assemblée législative, qui d'une manière assez inconfortable aussi euh, donnait l'impression ou a donné aussi l'impression que l'aider était pipé. mais je rappelle que nous étions nous commencions à être dans les premiers pas d'une autonomisation évidemment euh, je ne peux pas exclure que peut-être d'autres forces parce qu'il y a des forces en interne, les exploitants forestiers par exemple qui étaient extrêmement puissants qui poussait et qui, à ce moment-ci, faisait la la pluie et le beau temps dans le giron politique gabonais. mais également, nous n'allons pas exclure objectivement que la France pouvait avoir un parti pris peut-être pour à ce moment-ci l'un des candidats qui était beaucoup plus en, en, en, en, en meilleure position de faire enfin, en la meilleure position de euh, de relations, hein, de, de coopération avec, euh, euh, avec la France. Le modèle économique du président Léon Bas euh, dans, la, dans la gestion de la richesse était clair. Et c'est ce que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui, nous héritons de ce système. Nous sommes une économie, une économie avec euh, ses, ses particularités, mais. Euh, il faut comprendre que euh, la particularité du Gabon est déjà, à l'époque, en 60, nous sommes une économie d'exploitation exploitation tout azimut et nous sommes une économie de rente dont euh, la rente est particulièrement mat matérialisée par le fait que nous vendons la plupart de nos, nos richesses les richesses ne sont pas euh, exploitées ou développées au sens, comme on le voit maintenant aujourd'hui avec le bois, avec la zone économique corps où on a effectivement euh, une, une particularité où la transformation se fait sur place de Rénavant. à cette époque-là euh, c'est que euh, l'exploitation était été faite et nous vendions nos matières premières, notamment le bois notamment le café, notamment le cacao euh, ou encore quelques mines, parce qu'il y avait des mines dans la région de Langounier, notamment à Macongonio, euh, dans la fin des années 50, qui produisaient quand même un, un tonnage assez édifiant et donc les trois quarts de nos richesses déjà étaient exportées vers les pays tels que la France ou d'autres pays dans le monde. Le président Léon Badan, sa politique de Gabon d'abord, avait préconisé l'idée que euh, nous devions d'abord avoir, euh, euh, avoir comme particularité et comme principe élémentaire et beaucoup plus euh, profond un développement endogène. Vous savez, Aujourd'hui, les gens voient la Chine, mais la Chine ne s'est pas développée par le principe de l'idée d'abord d'aller acquérir le monde entier. La Chine s'est formée en ayant en interne dans son espace territorial, en comprenant l'ensemble des frontières qui l'entourent auprès, auprès de la région dans laquelle elle s'est située. Donc la Chine a préconisé un développement endogène. Donc en interne et donc ce principe là donc tiré de ce que la Homba avait élevé, Gabon d'abord qui consistait à dire ce que nous produisons et ce que nous gagnons nous devions d'abord l'investir pour le bien des Gabonais parce que d'abord en interne euh, il était mieux d'abord de développer une économie de mettre en place des mécanismes qui permettraient après aux Gabonais de pouvoir bien entendu de pouvoir aller en, en, en, en, en, à l'extérieur ou avoir si vous ne créez pas une base endogène, dynamique, assez, euh, assez, euh, euh, assez homogénéisé, assez mon petit. Et les éléments que nous constatons, le port d'Orindo, euh, au sens gabonais à l'époque, vous comprenez que la vision aussi était déjà quand même assez importante, même si au sens gabonais, pour l'instant, il s'arrête à Franceville, mais dans les années peut-être qui viennent, qui viendront avec le, le regain du fer, ben il, il, il viendra aux autorités politiques de demain d'aujourd'hui de pouvoir l'envoyer aussi vers Bélinas en euh, Le Gabon à l'époque, euh, sortir des années 50 et l'acquisition de son indépendance en 60 euh, était une jeune nation qui avait des cadres mais pas sur l'ensemble des secteurs euh, même les plus importants. Évidemment, nous étions quand même formatés sur le principe de ce que la France nous avait déjà un petit peu mis en place. Euh, il faut d'abord aussi dire que euh, le Gabon, ce n'était pas que le pétrole au départ. Le Gabon, la richesse, c'était le Koumé, qui était la richesse phare, euh, la production phare, ensuite c'était le caoutchouc, qui était aussi une richesse parce que le caoutchouc a contribué dans le, le, le fait de pouvoir donner à la France de la capacité à acheter du matériel militaire, etc. Mais il y avait également le café. Et le nombre de tonnes que produisait le Gabon, si on le restitue aujourd'hui, on se dirait, mais vraiment, c'est énorme. Donc, il y avait donc le café et il y avait donc le cacao, ainsi que les mines, donc euh, l'or, la production de l'or dans la zone de Langonier, à Macangonier. Et donc, le pétrole arrive. Sa production, sa prospection, c'est en 57 et dans les années 58-59, évidemment, on abandonne ces, ces éléments pour se consacrer à une richesse qui est assez facile, à, à, à, notamment à avoir de l'argent. C'est dans ce sens-là que. Mais il faut d'abord aussi vous, euh, vous dire que euh, le président Léonba, entre 1960 et 1967, puisqu'il est décédé en 67, c'est cette année. On va me dire presque que c'est six années. Globalement, euh, de pouvoir, de gestion politique, euh, dans ces moments où son mandat démarre, euh, arrivé quasiment déjà à mi-parcours, il est malade. Donc, il n'est même plus, entre 1966 et 1967, il n'est plus dans la forme. Et donc, les projets, évidemment. Euh, donc, voilà, on ne je ne évidemment qu'à ce moment précis, euh, nous ne pouvons pas dire avec beaucoup plus de précision que il avait tous les outils, mais en même temps, étant gouvernant, évidemment, il restait la force politique de l'État. Il y avait déjà aussi un, un homme politique qui était derrière, le président, le président Omar Bongo, mais je pense que à cette période, euh, nous avions sûrement des cadres qui pouvaient avoir un principe de euh, gestion rigoureuse, mais en même temps, avec le fait que les lobbies existaient, et donc forcément, Elf étant l'une des premières compagnies, dans la globalité, on peut estimer que nous étions un jeune État. Nous étions aussi entourés de Français, qui savent peut-être pouvoir avoir leur raison de mettre plus de chance vers leurs intérêts. Mais globalement, pour l'instant, on va se situer à l'idée que le pays était géré, et à ce moment précis, avec l'ensemble des forces politiques, on avait quand même un regard plus type peut-être, relatif. Mais vous savez que les, les, les questions que vous posez sur euh, notre capacité à contrôler euh, les quantités de pétrole, issues euh, de, notamment de cette richesse, trouvent euh, leur argumentaire, puisque euh, tout le monde sait que la société ELF a changé de, de nom. Hein. On est passé de ELF à Total, de Total, on est maintenant à Total Énergie. Euh, et vous connaissez que euh, vers la fin des années 90, au début des années 2000. C'est en France même que le scandale a éclaté, euh, parce que, euh, par le biais de la presse écrite, les médias, euh, d'une façon générale, ont mis en exergue hein, l'opacité dans laquelle cette société avait été créée, et dans laquelle cette société déroulait ses activités à la fois en Afrique, un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique, surtout dans l'Afrique francophone, et bien sûr euh, sur le territoire français. Et donc, forcément, c'est par ces révélations que les PDG même de l'époque ont, ont révélé euh, les incohérences, les incongruités, mais également euh, ce que l'on considère que euh, au niveau du fait que nous n'avions pas euh, la maîtrise, puisque évidemment, ce n'est pas un secret de polichinelle, nous sommes un jeune État, nous n'avons pas les moyens d'investir dans la prospection pétrolière. Nous avons donné des banques de territoire à Elf pour faire de la, la prospection et ensuite l'exploitation et évidemment quand euh, on s'assoit je pense dans le capital de l'époque l'état gabonais avait son pourcentage mais qui n'était pas majoritaire par rapport à ce qui, euh, que le, la société avait à l'époque évidemment il est clair que par les révélations de M. Loïc, le Floc Pigeon notamment euh, ou d'autres notamment, euh, éléments comme Roland Dumas ils n'avaient qu'un été éclaboussé par ces scandales Évidemment, on est en droit effectivement de pouvoir peut-être constater au travers de ces analyses que, forcément, les dysfonctionnements ont été notés, notés, puisque la plupart de ces acteurs ont été condamnés, même dans leur propre pays, pour ces situations assez escabreuses de cette période assez particulière de la société, Le développement, c'était un fait inhérent à chaque société, à chaque pays. Euh, le système international a été organisé dès 1945 avec la mise en place par les, les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, notamment les États-Unis, mise en place d'un certain nombre d'organisations internationales multilatérales. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, la Banque mondiale, elle sert à permettre à ce que les États puissent être financés pour développer des activités, des projets qui sont majeurs, qui permettent de faire un saut qualitatif en matière de développement. Donc, à partir du moment petit, dans le pays, nous avons... Donc, il faut généralement emprunter, mais l'emprunt que l'on doit faire ne doit pas obérer également le principe euh, de pouvoir simplement... Euh, euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, emprunter, juste pour emprunter, et les projets pour lesquels ces emprunts sont destinés ne sont pas matérialisés. À ce moment, on ne fait qu'appliquer euh, la dette aux générations qui, qui, qui suivent et le développement du pays ne se fait pas. Donc, on peut être tout à fait indépendant et avoir la capacité de pouvoir euh, se projeter pour des emprunts parce que l'emprunt fait partie notamment d'un principe de pouvoir faire un saut qualitatif dans le processus de développement de chaque pays. Et les institutions internationales sont là, régulent aussi ont des processus aussi qui permettent de mieux euh, situationner si un projet est arrivé à, à échéance ou si un projet est viable. Bon, à partir de ce moment précis, je rappelle aussi que ces emprunts, même si elles sont généralement euh, données, mais elles ne sont pas gratuites. Parce que les emprunts que nous avons de la Banque mondiale, c'est vous et moi, par le biais de nos impôts, qui finançons. Euh, voilà. Lorsque le Gabon décide d'emprunter à la Banque mondiale, l'argent est disponibilisé. Mais dans le processus de paiement de cette dette, c'est nous qui payons encore de nouveau cette dette en tant Parce que ce n'est pas gratuit. C'est juste la disponibilité financière qui est, qui est mise en place. Oui, mais le, dans tout emprunt, il y a toujours, le, il y a toujours la, la particularité du risque. Donc c'est le risque aussi. Et les pays, l'emprunt, quand le Gabon emprunte, le taux d'emprunt n'est pas euh, le même que l'on va appliquer au Gabon, qui est dit dans le jargon international comme un pays à revenu intermédiaire. C'est-à-dire que le, le, le PIB par habitant, il est beaucoup plus fort que si le Mali va emprunter ou le Sénégal va emprunter. Le Mali, dans le système international, euh, financier, économique international, est considéré comme un pays pauvre. Donc, je vous prends un exemple euh, tout bête, sans avoir une raison dans la comparaison. C'est comme lorsque dans euh, le quotidien, on dit « Ah, j'ai mon père, je ma mère, j'ai quelqu'un de très proche qui, fait, qui va avoir une évacuation sanitaire. » L'évacuation sanitaire, tout le monde connaît, mais la plupart des individus ont tendance à penser que c'est une aide gratuite de l'État. Non. Vous êtes fonctionnaire de catégorie A1, Madame est fonctionnaire de catégorie B2. Euh, L'applicabilité du taux de remboursement de votre évacuation sanitaire, qui est situationnée par exemple à 15 millions, vous êtes dans une catégorie plus haute, donc vous allez payer plus cher que ce que Madame va avoir. Si vous avez 15 millions que vous devez rembourser, je prends un exemple, 50, euh, 15, 55 000 tous les mois, mais pour Madame, le taux de cotisation en termes de remboursement de sa dette elle sera quasiment euh, minimale peut-être autour de maximum plus de la moitié du montant que on va, on, on va vous appliquer ou parfois même avec un, un abattement encore plus, plus plus bas donc chacun ne, ne joue pas dans la même catégorie donc c'est vrai que ça pose un problème parce que ces organisations sont aussi là elles vivent les réalités de chaque pays mais je pense que comme on dit, elles sont là parce qu'elles reflètent aussi, elles voient le reflet de notre économie, elles voient le dynamisme de nos populations et c'est dans ce sens-là que parfois certains pays, notamment, ont, été, ont souvent des taux beaucoup plus importants que d'autres pays. La guerre en, en Ukraine permet aussi un peu de nous donner une idée à ça, c'est que euh, je pense que euh, de plus en plus, même en interne en France, les débats sont extrêmement féconds euh, et assez parfois violents dans leur façon, dans le langage. Aujourd'hui, euh, entre les années 50 et les années 2000 aujourd'hui que nous vivons, le monde a beaucoup évolué. La situation globale, les images, les imaginaires ont beaucoup évolué. Les peuples africains des années 50-60 ne sont plus les mêmes que les générations de... Il est de l'intérêt aujourd'hui de la France de comprendre comment aujourd'hui ces élites en tant que telles fonctionnent. Quelles sont les aspirations des peuples aujourd'hui véritablement à, à pouvoir se caractériser par ces soulèvements Est-ce que derrière il n'y a pas un message qui doit aujourd'hui changer le regard que la France a vis-à-vis de ces pays là et je pense que euh, la situation du Mali, la situation de la Guinée-Conakry et, et d'autres situations, même des pays qui ne sont pas en guerre, vous voyez bien que euh, au-delà de ce que de ce qui se passe des rapports, euh, évidemment, même si la France a encore une primauté sur certains aspects, euh, en Afrique, notamment francophone, ou en Afrique en général, mais aujourd'hui, c'est peu aspirent à avoir une, euh, une équivalence dans la façon dont on doit entretenir la relation parce que le monde n'est plus le même que dans les années 50 60 et, et tout aussi au début des années 2000 donc euh, dans ces conditions euh, les contestations qui sont même faites au travers de la guerre en Ukraine veulent, amènent aussi les Africains aussi à se repenser à avoir une autre façon de comprendre aussi quel est finalement leur positionnement mais une chose, c'est un fait voire ouais, revendiquer, tout ça. Une autre, c'est également de nous-mêmes, de nous projeter vers, vers quel développement, vers quel type de coopération, et avec quels outils, quels moyens que nous souhaitons avoir. Est-ce que nous avons des gouvernances politiques, démocratiques, qui sont véritablement des éléments qui nous permettent de nous ancrer dans la projection Discuter avec l'autre, être son alter ego, ne suffit pas seulement à se dire, on se retrouve sur une table, il faut derrière avoir une espèce d'armée, de conseillers, d'individus, c'est-à-dire que dans votre pays, vous savez déjà le niveau de développement que vous avez acquis par les moyens que vous avez mis en place pour pouvoir effectivement discuter aussi avec l'autre. Le rapport ne se situe pas seulement à dire oh, « ôte-toi et puis moi je prends d'autres intérêts », mais que ce soit la Chine, la Russie, etc., mais vous aurez les mêmes travers. Si tant et si bien, de manière endogène, vous n'avez pas déjà mis les mécanismes. Moi, c'est mon... mon mon regard que je pose sur une société africaine. Aujourd'hui, plus d'un de, an, deux ans pour d'autres pour les pays en Afrique de l'Ouest, on voit des militaires qui arrivent au pouvoir, on voit ces gens qui sont là. Quelle est la projection qu'on a On peut en douter un peu de leur capacité finalement à avoir fait ces coups d'État. Est-ce que c'était nécessaire que ces coups d'État euh, arrivent Or on ne voit pas de la part de leurs dirigeants la capacité de se projeter au Burkina, parce que les terroristes continuent à tuer euh, un peu partout dans la zone d'Afrique de l'Ouest, les terroristes continuent à tuer, ça n'arrête pas le terrorisme mais on a dit à Kabouret, ah mais il est parti il fallait le faire partie parce que les Burkinabés étaient en train de mourir mais ceux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils en font bon, après, c'est pour dire demain à la France, ah ben, revenez nous on avait euh, mal jugé de votre... Mais derrière il faut des armées, il faut avoir d'abord en interne des outils qui vous permettent de dire nous on fait le job, maintenant dans le système international, nous sommes interdépendants. Venez nous ajouter une force à ça. La Russie fait aujourd'hui le travail. Mais vous pensez que la Russie aura euh, tous les moyens financiers de mettre pendant peut-être même 10 ans une force militaire euh, sur le territoire Mais non, c'est nous-mêmes, l'Union africaine, qui devons avoir les armées africaines, les chefs d'État africains, y compris de chaque région doivent se dire, on doit s'organiser dans les sous-régions, dans la région afrique, comment nos armées peuvent nous sécuriser. L'Africain de 2020, 2022, plutôt, ne fonctionne pas comme l'Africain des années 60. Le, celui en 2022, qui a aujourd'hui les outils intellectuels, économiques, physiques, etc., que ceux que n'avaient pas euh, nos, nos prédécesseurs en tant que tel. Je vous prends un exemple. Lorsque le capitaine Jerry Rawlings arrive au pouvoir, durant sa période des années 80, nous sommes dans un système monde où certes l'Angleterre avait déjà laissé à ses anciennes colonies, mais qui étaient dans le Commonwealth, euh, la possibilité de se mouvoir. Mais euh, lorsqu'il arrive, euh, je ne pense pas que les Anglais se sont délestés de leur puissance euh, dans leur sphère géographique, forcément. Les relations existent toujours. Mais le capitaine Raulitz, dès ses premiers moments de prise de pouvoir, avait déjà initié une programmation de développement, avait déjà initié des réformes, même y compris constitutionnelles, qui permettaient à ce que, voilà la constitution, la constitution, Ghanéenne aujourd'hui, mais elle n'a pas beaucoup varié, elle est le fait d'un homme, elle est le fait d'un visionnaire qui a dit... Voilà, moi je suis arrivé, voilà ce que je mets comme plateforme. Tout individu, parce qu'il disait, même un fou ne pourra rien changer à ce que je veux mettre en place. Et vous comprenez, voilà un, un Africain qui, à son époque, pouvait être dans la vision de ce que nous sommes. Est-ce qu'on ne pense pas que tous ceux qui sont aujourd'hui en situation peuvent ne pas améliorer ou peuvent. Euh, pourquoi ne ferait-il pas aussi mieux que le capitaine Rolex qui lui n'avait pas tous ces autres d'influence, tous ces pouvoirs, tous ces outils que l'on a aujourd'hui en tant que tel. Je pense qu'il y a des volontés, mais vous, vous pouvez aussi comprendre avec moi que dans certains certain nombre de pays, aussi, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, la question socio-ethnique aussi est une question fondamentale où vous êtes là, vous êtes issu du Nord, on n'a pas assez de, de, de, de, de gens de l'Est, moi je suis de l'Est, Bon, euh, tellement, ça m'emmerde et donc il faut que, voilà, je fasse un, un coup de tas euh, pourquoi avoir des transitions aussi, même si on respecte la souveraineté de ces états mais quel est l'intérêt de transitionner, de faire des transitions sur des périodes externes je vous ai dit, l'exemple que nous avons en Afrique et d'autres, ce sont ceux qui sont été là, comme Raoul X, qui lui n'a pas mis, il a mis en place une constitution il s'est présenté à la constitution, le peuple a dit, bon tu continues la valse et puis voilà donc je pense que il faudrait effectivement qu'on ait ce type de, de situation qui nous permet de vivre. D'aucuns pourraient dire que ah c'est un risque que nous prenons, peut-être c'est un risque politique, c'est un risque économique, c'est un risque social ou culturel mais euh, les organisations internationales aujourd'hui et les institutions internationales comme le Commonwealth euh, ne sont que des institutions pour lesquels un pays, jusqu'à l'époque, ils étaient fermés. Elles étaient fermées plutôt euh, parce qu'elles appartenaient à un modèle euh, économique, politique, inhérent à une puissance. Donc pendant des années, c'était un modèle anglo-saxon, donc le Commonwealth, qui est fait sous la bannière de la Grande-Bretagne, donc l'ancienne puissance colonisatrice. Mais peut-être aujourd'hui avec euh, le fait que euh, ces institutions, puisque demain ne soyez pas surpris que... Ou dans 10 ans, dans 15 ans, euh, des pays comme le Maroc pourront adhérer peut-être à la CEMAC. Donc euh, c'est une possibilité, même s'ils font partie de l'Union du Maghreb arabe, euh, l'UMA, mais les institutions sont devenues des zones euh, non plus hyper protégées, mais qui font en sorte que si des pays estiment qu'elles peuvent rentrer dans une institution parce qu'il y a des intérêts derrière, eh bien, elles le font. Et c'est ce que nous avons, je pense, à mon humble avis, c'est l'histoire qui nous le dira, c'est l'histoire qui va nous projeter en nous disant est-ce que cette adhésion a été euh, positive ou négative Qu'est-ce qu'on y a gagné Qu'est-ce qu'on y gagne toujours Mais euh, cette volonté, elle vient d'une volonté politique et je pense qu'elle euh, se fait sous le, le regard et sous euh, la façon dont l'ancien colonisateur aussi a, a constaté. Ce n'est pas le seul pays, un pays comme le Togo, et aussi dans le Commonwealth, il y a le Rwanda, mais avec sa particularité, mais le Gabon et le Togo sont rentrés. Je pense que si nous étions peut-être encore une certaine période, euh, un coup d'État aurait peut-être été imaginé par la France pour dire ben, « ces deux pays euh, voilà, euh, ne respectent pas ma francophonie ». Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un espace où on doit accepter le principe qu'il faut laisser les États se mouvoir et je pense que c'est dans ce sens-là que les autorités du pays ont estimé, mais attendons que l'histoire s'écrive. En ce qui concerne l'indépendance du, du Gabon, on a 62 ans. Nous avons évolué euh, comme euh, nous avons pu. Euh, c'est une marche qui a été euh, lancée par nos aînés, nos anciens présidents. Elle a, été, elle a été dynamique dans certaines périodes, très très très dynamique. Comme ce n'est qu'une forme d'autonomie, une forme de développement, le Gabon aujourd'hui se retrouve à mi-parcours de son positionnement. En, en termes de, de processus de, de lancement de ces activités économiques, financières, culturelles, c'est un bilan qui a lieu d'être fait par ceux qui sont les dirigeants. Mais en tant qu'universitaire, je pourrais dire que c'est un parcours de fait. Nous apprécions les évolutions avec les éléments négatifs. Euh, nous regardons aussi ce qui n'a pas été fait et malheureusement ce sont des éléments qui pourront être améliorés, qui pourront être euh, euh, conciliés par euh, ceux qui ont aujourd'hui la charge euh, de la gestion politique et économique du, du pays mais euh, simplement euh, il faut euh, se repousser les manches de nouveau de manière à ce que nous ayons un développement qui, sur le plan d'abord endogène, soit un développement dynamique, avec des forces dynamiques, intellectuelles, euh, universitaires, euh, des éléments même qui ne font pas partie de ces élites, mais toutes les couches, toutes les stades de la société doivent compétir au-delà du principe que nous ne sommes pas aussi, euh, sous le contexte économique et même commercial, nous n'avons pas un marché extrêmement grand, mais qu'à partir de ce marché, on est en capacité peut-être de mieux faire les choses pour euh, les 60 prochaines années en tant que tel.